Bonjour à tous, aujourd'hui ce n'est pas dans un sujet joyeux que je vous retrouve mais pour parler de mutilation c'est vraiment la vidéo qui a été le plus demandée sur ma chaîne et j'ai mis un an avant de me lancer de la faire pour la simple et bonne raison que je ne me mutile pas personnellement mais euh, je connais quand même des gens qui se mutilent et euh, à l'âge de l'adolescence, puis même un peu plus tard j'ai moi aussi pratiqué un peu l'autodestruction mais d'une façon différente euh, donc celles qui ne savent pas, euh, j'ai fait de la boulimie pendant assez longtemps, de la boulimie anorexie, donc j'ai fait une vidéo ici euh, et une vidéo aussi sur l'autodestruction, donc n'hésitez pas à aller voir les deux euh, je mettrai aussi les liens donc les liens seront aussi en barre d'infos, donc quand cette vidéo est finie, n'hésitez pas en complément d'aller voir les deux ça pourrait peut-être vous aider, c'est des messages d'espoir dans les deux, c'est pour vous, vous en sortez quoi mais vous avez décidé que euh, je traite en profondeur euh, la mutilation, donc euh, je suis là aujourd'hui pour parler de ça euh, la mutilation comme une sorte de maladie, comme une sorte de drogue. Euh, c'est le fait de se tailler, de se couper et ça, ça fait un bien fou pour la simple et bonne raison que quand on se taille, quand on se coupe, il y a quelque chose qui sort, ça s'appelle l'endorphine. Quand on se fait mal, quand on a un accident, etc. Euh, l'endorphine se met en marche et euh, c'est un peu de l'extase en fait, ça nous, ça nous relaxe. Donc c'est pour ça que c'est considéré un peu comme une drogue parce que quand vous euh, buvez ou vous fumez euh, vous fumez euh, de la drogue, euh, votre petit bête pet pépère. Euh, ce sont des euh, stimulants et des choses qui font du bien sur votre corps. Euh, je précise que fumer n'est pas légal et que euh, celui l'est il est légal mais n'est pas bien non plus. Bref, après c'est tout un autre débat. Vous euh, faites ce que vous voulez dans votre vie, je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas chez vous. Mais euh, voilà, ce sont des choses euh, qui permettent d'être bien et euh, ces, ces pratiques sont souvent abusives. Euh, pour certains et ça exprime un grand mal donc euh, en fait il, a, il arrive à un moment dans l'adolescence où on se sent nul on se sent minable on se sent vraiment moins que rien, on se sent une sous merde on regarde les autres, on regarde elle, on regarde lui on regarde les magazines et on se dit mais moi je suis pas ça, moi je suis le vilain petit canard, il euh, y a quelque chose qui a planté il y a personne qui m'aime, j'ai pas de copains euh, j'ai l'impression que ma famille ça va pas qu'ils me comprennent pas, j'ai pas le droit de sortir, j'ai des parents trop sévères, les cours ça va pas et on a qu'une envie, qu'une envie c'est de partir, de se dire de toute façon il n'y a personne qui m'aime. Donc on veut juste s'allonger et des fois se, se laisser tout simplement mourir en fait. Petit à petit, elle tombera au plus bas. Chaque jour, elle continuera à vivre mais n'aura plus la force de se reconstruire parce que c'est dur. Elle choisira la facilité. Personne ne voit son mal-être et pourtant il est bien présent. Et chaque jour, il est là, au fond d'elle. Il a honte, lui fait perdre confiance en elle. À ce jour, elle n'a peur que d'une seule personne, et cette personne, c'est elle-même. La douleur est bien là, elle coule dans ses veines. Alors quand le mal est bien trop intense, elle fera couler tout le sang au fond de sa baignoire. Et elle ira mieux, seulement pour quelques heures. Et elle préférera mourir qu'avouer qu'elle a mal. Un matin, on la retrouvera allongée sur son lit, elle qui avait tout pour plaire, elle qui illuminait le monde avec un sourire. Maintenant, elle danse. Et tourne-moi dans son insouciance. Peut-être que c'est mieux après tout. Quoi qu'il en soit, la mutilation, elle touche énormément de personnes. Euh, de jeunes, et c'est de, des choses qu'on cache. Euh, je parle pas des jeunes qui euh, se mutilent et le prennent en photo sur les réseaux sociaux. « t'as vu, je me mutile et tout ça, qui montent leur bras et tout. » En fait, le texte que je viens de vous lire, qui fait mal au cœur, quand vous dites que c'est une enfant de 15 ans qui l'a écrit, parce que oui, j'avais vraiment 15 ans. Mais moi, ça me fait mal au cœur de le dire. Et oui on est tous passés par euh, voilà, <rire> on est tous passés par des étapes plus ou moins joyeuses dans sa vie Faut savoir qu'à 15 ans euh, j'étais pas la fille que je suis aujourd'hui Et euh, si je vous ai lu ce texte c'était euh, surtout pour vous faire passer un message d'espoir Voilà à 15 ans j'étais ce genre de fille euh, qui se trouvait vraiment pas bien Qui se trouvait moche, grosse, euh, pff, horrible, qui s'acceptait pas Qui n'avait qui, enfin, qui pas de copains, enfin qui avait des copains mais... Voilà c'est les histoires, les amours à 15 ans comme vous avez pu lire dans mon truc Et euh, j'avais l'impression que mes parents ils m'empêchaient de tout faire J'avais l'impression que voilà j'étais moins que rien Et euh, c'est vrai que j'ai pensé plusieurs fois au suicide J'ai pensé plusieurs fois à... <rire> Ça fait trop mal le de cœur d'en parler J'ai pensé plusieurs fois à prendre des cachets et à me laisser mourir J'ai pensé plusieurs fois à... <rire> m'interdire de manger et me laisser mourir et euh, oui j'ai fait de la boulimie mais oui je m'en suis toujours sortie et regardez aujourd'hui je suis là en train de vous donner à vous ce message d'espoir et vous dire que oui on peut s'en sortir tous et tous autant qu'on est euh, dire des choses bateau mais se mutiler ça va faire du bien ça va faire sortir l'endorphine mais ça fera bien juste à un moment vous allez vous ressentir mal après il faut voilà en parler du moment où j'ai parlé de ce qui m'était arrivé parce que euh, si je suis tombée dans la boulimie, c'est pour des raisons particulières, à chaque fois j'en parle plus ou moins, mais euh, c'est des raisons particulières mais plutôt très graves. Quand enfin, j'ai réussi à ouvrir le dialogue avec mes parents et à leur dire, mon maman, papa, parce qu'ils savaient que j'allais pas bien, je mangeais plus, je faisais plus rien, je pouvais même plus me lever de toute façon tellement que je mangeais pas. Et je leur ai dit, voilà, ça va pas, ça va pas, j'ai besoin de parler et je leur ai parlé. Et c'était mes parents, j'avais peur d'eux, j'étais comme ça, mais ils me comprendront jamais et tout ça, je suis leur fille, ils vont me dénigrer, me dire que je suis nulle, mais vos parents ils vous aiment et ça à l'adolescence on l'oublie, vos parents ils ont vous ont mis au monde et bon, je, il y a toujours des exceptions, bien évidemment il y a toujours des parents bon, qui sont pas vraiment euh, là pour vous, etc. Et ils sont là pour vous et quand j'ai expliqué ça à mes parents, ils ont fait tout en sorte, bon bref, il y a eu tout, plein, plein de choses à faire pour que bon, il n'y ait pas de débordement pour ce qui m'était arrivé ils ont pris la situation en main et ouf, je me suis sentie libre si vous allez va bien ouvrir le dialogue avec vos parents pas forcément leur dire que vous mutilez mais leur dire que ça va pas que vous vous sentez nul, etc et des fois vos parents eh bien, ils auront ben, ils seront peut-être un déclic pour vous comme ils l'ont été pour moi et vous aidera à vous en sortir ils sont pas là pour vous détruire, ils sont là pour vous soutenir c'est le rôle de vos parents et je sais que moi si mon enfant il vient me voir en me disant maman je fais ci, je fais Oh ça fait bizarre de dire maman et bien euh, je, je, je le couvrais, je lui dirais mais tu sais je suis passée aussi par là et vos parents sont peut-être aussi passés par là il faut savoir que l'adolescence c'est une période assez difficile et, et, et c'est pendant que votre corps et votre mental y changent bien c'est une phase où on déprime pas mal parce que bon on grandit mais on n'a pas trop envie puis d'un côté on a envie de grandir vite mais d'un côté non, puis on prend des responsabilités puis voilà c'est souvent, c'est pas, période... pas une période facile et, euh... et c'est vrai qu'il faut en parler euh... moi j'ai un truc à vous dire qui vous ferait peut-être pas plaisir mais j'ai envie de vous le dire de cette façon euh... si vous vous mutilez c'est de votre faute à vous pas dans le sens où c'est votre faute euh, que tout ça vous arrive, mais la mutilation c'est comme une drogue. À chaque fois que vous faites le geste de vous mutiler, c'est vous qui le faites. Il n'y a pas quelqu'un qui derrière vous vous dit mutile-toi, mutile-toi, mutile-toi. Donc si vous voulez vraiment arrêter de, de vous mutiler, c'est vous qui devez en prendre la responsabilité. C'est vous qui devez vous bouger vos fesses. Et euh, dans les mails de D'amour, je reçois pas mal de filles qui disent oui, moi j'ai j'ai un problème, euh, je sais pas, je me trouve rose, je me trouve moche, enfin bref vous avez des problèmes d'ados normaux et basiques que euh, je trouve tout à fait normal à cet âge et elles ne font pas forcément quelque chose, pour. elles disent non mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça et bien voilà c'est un peu la même chose, je vais dire la même chose que je dis à ces jeunes filles oui vous savez sur terre il y a des filles elles ont le cancer ou des garçons bien sûr parce que la mutilation touche aussi les filles et les garçons mais il y a des gens sur terre ils ont le cancer, ils ont le sida, euh, ils vont mourir dans un mois, ils vont mourir dans dix jours et euh, j'ai vu un reportage d'un garçon qui est mort aujourd'hui, mais à l'époque il n'était pas mort euh, qui, de, qui avait une grosse maladie et qui devait mourir dans 3-4 mois après, euh, après l'avoir appris Et il avait 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus de force mentale que moi ou vous dans ses problèmes Il s'est battu, battu alors qu'il allait mourir, il le savait Et il s'est battu, il se reportage, et ce reportage m'a fait pleurer mais comme une grosse, grosse, grosse madeleine Et je me suis dit mais Léa t'as pas honte toi, t'as la vie devant toi et t'arrives à te plaindre pour des petits problèmes futiles de la vie, alors que lui il va mourir et qu'il arrive à profiter, et que toi, Léa, t'arrives à te plaindre juste parce que t'as ta voisine qui fout le bordel à GEN4, alors qu'il y en a qui vont mourir et qu'il prof faut profiter de la vie, les gens. Et donc voilà, je vous dis, vous pouvez vous en sortir, il y a toujours pire que soi. Et ça, il y a toujours pire, à chaque fois qu'on me dit, que je dis qu'il y a un truc qui va pas, on répond, oui, mais ben attends, moi je suis pire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve, parce que je le sais que c'est vrai, bon, il y a toujours mieux, il y a toujours pire, c'est ça que je réponds, mais. Voilà, je sais que moi quand il y a un truc qui ne va pas et j'en ai pris conscience, c'est que je, me... par exemple, euh, en ce moment, euh, vous savez que j'ai pris du poids et euh, ça me déprime. Mais euh, je le dis une fois, ça me déprime et ensuite j'en parle plus à personne. Et moi, je fais moi-même, moi-même, moi, -même, moi, -même, moi <rire> toute seule, les efforts pour que je perde ce poids. Ce n'est pas en faisant bassinant tout le monde en disant oui il si y a ça que vous allez réussir. <rire> je... Ça a un peu de plan parce que j'avais plus de, de batterie. Ah. Pour s'en sortir dans la vie, personne ne le ferait pour nous. Euh, J'aurais aimé rencontrer euh, cette fille de 15 ans, cette moi de 15 ans et lui dire « Mais Léa, pourquoi tu te fais tout ce mal Pourquoi tu perds ton temps à, à te faire du mal Prends cette énergie négative, tout ce, tout, ce, tout ce mal que tu te fais toi-même, prends-le et au lieu de le faire négativement, fais-le positivement. » Parce que à 22 ans, tu auras une chaîne YouTube et tu conseilleras des gens. Tu auras plus de 60 000 personnes qui vont te suivre. Et j'aimerais pouvoir me dire ça si j'avais 15 ans, qu'il faut que j'arrête de me détruire. Parce que parce que la vie ne s'arrête pas pour des petits problèmes, euh, pour des amourettes ou autres. Que euh, si on trouve pas le grand amour à 15 ans, mais rien n'est perdu. Si on a un peu plus bouboule que sa copine, rien n'est perdu. Votre corps change. Votre corps change. à force de me détruire à... De toute façon, il y a... Tellement assez de gens autour de vous qui vont s'amuser à vous détruire qu'au lieu d'être ennemi avec vous-même, soyez votre propre ami, votre propre allié. Acceptez-vous, acceptez, acceptez qu'on ne peut pas tout avoir, qu'on ne peut pas être la plus belle fille au monde ou la plus intelligente, que des fois on a des défaites, mais euh, il faut se relever. Et euh, comme dirait la citation que j'aime bien, c'est À force de se planter, on finit par être une belle fleur parce qu'en fait on apprend de, de ses défaites et c'est comme ça qu'on arrive à être meilleur. Euh, voilà, tu si sais, je pouvais dire ça à, ma fille, à la fille de 15 ans que j'étais voilà, je lui dirais qu'il qu faut qu'elle arrête que c'est bête que euh, voilà. et c'est vrai c'est ce qui s'est passé à 17 ans j'ai décidé de tout arrêter, d'arrêter de me détruire de me faire du mal, de déprimer parce qu'au final ça t'apporte vraiment rien de positif de se faire du mal, de se mutiler etc euh, ces cicatrices que tu te fais quand tu vas être grand quand tu vas être adulte parce que oui, là ça va pas mais je te promets que tu retrouveras le sourire quand il faudra, ça prendra peut-être des années des mois ou des jours, mais des fois, il y a vraiment tout qui va pas et puis d'un coup, il y a tout qui va bien. Donc voilà, il faut jamais perdre le courage et toujours se battre. Et quand tu seras cette grande personne ou que tu auras des enfants et ton enfant te dira « Mais maman, c'est quoi ces traces ?» Parce que oui, ça se voit, euh, quand vous avez l'œil, ça se voit, une personne, par exemple, votre copain, il le verra. Votre copain ou votre copine euh, le verra. Ils vont poser les yeux sur vous et te dire « Mais pourquoi tu fais ça ?» Tu n'es pas heureux, tu, tu... Et même il va se sentir lui-même blessé, il va se dire tu n'es pas heureux avec moi Pourquoi tu fais ça euh... Et vous allez plus blesser votre copain, vos amis, votre famille que vous-même au final. Donc voilà, ce sont c'est bête de... C'est comme si vous écrivez vos malheurs sur votre corps. Et je trouve ça bête dans le sens où du coup vous êtes toujours confronté à vos malheurs. Et ça rajoute un problème de plus parce que vous avez un problème plus la mutilation qui devient un deuxième problème qui est vachement plus grave et euh, voilà vous écrivez sur votre corps que ça va pas alors que vous allez juste à un papier bon ok ça fait pas activer l'endorphine mais voilà vous allez juste à un papier écrire tout ce qui va pas, le brûler, l'enterrer ou le mettre quelque part dans une boîte à souvenirs et faites le, écrivez et quand vous aurez mon âge vous retrouverez vos journaux intimes comme j'ai pu le faire dans les anciennes vidéos et vous allez sourire, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'on peut être bête à cet âge qu'est-ce qu'on peut se détruire pour pas grand chose après je sais que personnellement euh, je ne me détruisais pas pour des problèmes physiques, je me détruisais pour un problème bien plus grave euh, Je sais que, très bien qu'il y en a qui se mutilent pour des problèmes plus importants que le fait de ne pas trouver d'amoureux Je sais qu'il y a des gens qui ont de vrais réels problèmes, des gens qui sont en train de mourir, euh, des maladies etc Et qui se détruisent pour ça, donc ça je peux le comprendre mais c'est pas la bonne solution de se mutiler La bonne solution c'est d'en parler, la parole, la communication c'est la base dans un couple dans une amitié ou dans une relation parent-enfant. Des parents qui ne communiquent pas, pour moi, c'est un tort qu'ils ont. Et si vos parents ne communiquent pas, essayez-vous de les faire communiquer. Je sais que ça va pas être facile. Euh, vous pouvez vous fixer des objectifs comme par exemple euh... je vais vous donner l'objectif le plus bête du monde, mais si vous n'avez pas vu à cause d'un garçon et qui vous a fait un truc bâtard vous pouvez vous dire, si j'arrive à ne pas lui écrire pendant trois semaines ou à ne pas lui parler pendant trois semaines je pourrais me mutiler à la fin de la semaine. Euh, pardon, à la fin des trois semaines et là vous allez me dire oui mais finalement tu nous incites à nous mutiler mais en fait non parce que tant bien que mal c'est un peu comme la cigarette on se dit bon si j'arrive à faire tout ça, si j'arrive à faire tous les efforts que je veux je pourrais fumer une cigarette et sauf qu'à force de faire tous les efforts on se sent mieux on se sent plus heureux et au final, on trouve plus l'intérêt de se mutiler ou de se faire du mal parce qu'au final, euh, s'il si faut, vous avez plus parlé pendant trois semaines. Au bout de trois semaines, vous allez vous dire oh, « Ah, mais je rencontrerai un autre garçon !» Et pendant ces trois semaines, vous ne serez pas mutilé vous ne serez pas fait du mal pour rien. Et s'il faut, au bout de trois semaines, soit bah, vous, en, vous en aurez besoin parce que ça va pas et qu'il vous faut un peu plus de temps, soit vous vous direz bah, « En fait, euh, je retrouve un autre garçon, je m'en fiche. » enfin voilà Mais fixez-vous des objectifs, faites en sorte que ça va mieux. Voilà je pense avoir tout dit, j'espère que mon message est clair qu'il est bien passé, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à des copines qui se détruisent soit par la mutilation ou autre il euh, y a plusieurs formes de destruction euh, voilà je vous souhaite tout le courage, je vous envoie tout mon amour et sincèrement voilà je vous aime vraiment très fort euh, je sais que c'est pas une période facile l'adolescence, c'est peut-être pour ça que je fais des vidéos là dessus parce que je sais, si je bien, je sais très bien ce que c'est et j'ai envie de vous aider j'ai envie que de vous construire et de vous dire que non oui peut-être qu'aujourd'hui ça va pas mais oui, demain ça ira mais il faut y croire, il faut que vous y croyez croyez en vous, je vous promets ça a l'air futile, ça a l'air bête mais croyez en vous personne ne le fera pour vous quand vous allez commencer à croire en vous à faire des choses, à accomplir des choses vous verrez que ça ira beaucoup mieux voilà. voilà. n'oubliez pas que facile la vie, mais ça vaut vraiment la peine d'être vécu J'espère avoir tout dit. Euh, sur ce, bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.